Salut, c'est Adjoa. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des adjectifs. Euh, euh, non, des noms devenus adjectifs de couleur. pour parler d'une couleur, alors celui-ci reste invariable. C'est le cas des adjectifs tels que marron, chocolat, crème, champagne, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme adjectif Aubergine, euh, orange par exemple. Alors ces adjectifs-là restent invariables. Cependant, il y a six exceptions à cette règle. Les adjectifs écarlate, mauve, pourpre, incarnat, euh, fauve et rose. On dira par exemple des chaussures marron et marron dans ce cas n'est pas accordé mais des macarons roses et ici on met un S à la fin de rose parce que rose est accordé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous.